What's up, gens de l'internet, j'espère que vous allez tous ce aujourd'hui pour vidéo de personne, parce que je n'ai pas d'amis aujourd'hui, les amis, on est sur Hypixel Skyblock, et il y a eu une dernièrement nouvelle mise à jour que j'ai envie de vous parler le plus rapidement possible avant que la vidéo commence, donc je vais pas faire une vidéo full sur l'update et tout, mais... En gros, il y a une nouvelle mise à jour maintenant et vous pouvez plus. Euh, on a, il y a une limite maintenant quand on achète aux marchands euh, comme ceux-ci, le Weaponsmith et tout, il y a une limite de 2, 650 stacks par jour. Donc maintenant, il y a un nouveau bazar. Et au bazar, c'est plutôt intéressant. On peut vendre et acheter des items. Comme on peut voir ici, euh, j'ai vendu euh, 160. Euh, j'ai vendu quelques items. Donc ici, il me reste qu'est-ce que j'ai vendu? Ah oui. Le, mes flint. Donc pour, comme vous pouvez voir, mes flints, j'ai vendu. Euh, 497 flint à, à 3700 l'unité directement aux joueur Et là, je récupère thune. J'ai vendu aussi la revenant flèche. Donc voilà, il me reste encore pas mal de revenants flèches, il me reste encore d'autres trucs. Mais vous pouvez vendre vraiment tout ce qui s'y trouve ici, même des Summoning Eyes. Et comme vous allez pouvoir voir, les Summoning Eyes, ils partent à 600 000 unités. Donc c'est plus, beaucoup plus intéressant de vendre là que de mettre à l'HDV. Pourquoi Parce que en fait, à l'HDV, il y a tout le temps des gens qui vont vous ordonner et tout. Là, vous pouvez directement passer une commande. Donc par exemple, si vous voulez acheter quelque chose, par exemple, je vais vous donner un petit exemple. tout qu'on Nous, on voudrait quoi euh... Qu'est-ce qu'on a comme compacteur? Super compacteur à 400 000, 415 000? Tiens, on va en acheter un. Donc, on peut en acheter un directement, donc à 405 000. Donc, soit qu'on clique ici pour l'acheter, ou soit on en, sale, on en vend un instant pour 370 000. Malheureusement, on n'en a pas dans notre inventaire. Ou sinon, on peut créer un buy offer. Donc, comme on peut voir ici, il y a plein de gens qui en ont créé déjà pour 370 000. Donc, dès qu'il y a un, un offre à 370 000 et moins, c'est le premier qui l donc, euh, l'a. Donc, le premier personne qui a mis l'offre. Ou on peut créer un sell offer, donc on peut l'en mettre en vente, mais malheureusement on n'en a pas dans l'inventaire mais on peut l'en mettre en vente pour le prix qu'on veut, donc 405 000 ainsi de suite. Et c'est pour ça que la moyenne était 405 000, 405, euh, attends, 400, ouais, 405 000, euh, voilà quoi. Donc euh, c'est plutôt intéressant comme mise à jour. Malheureusement le truc qui est un peu dommage c'est qu'ils ont mis un patch là-dessus, on peut plus, on peut pas vendre. Euh, il y a une limite quoi maintenant, donc ça ça, ça fait un peu chier, mais bon, c'est le but du jeu. Et aussi, je sais pas, je crois que je viens de remarquer un truc un peu bête, mais si j'achète par exemple à 145 coins, je crois qu'au bazar, ça vaut mieux le, de les, les vendre au bazar en fait, je crois. Euh, je suis pas 100% sûr, mais je crois que si on vend, euh, là on en buy price, non, on veut vendre, ouais, carotte normale, click to view detail, on fait quoi Oh le stack Vas-y non, on veut pas acheter, on veut vendre. ouais, ça revient au même prix, en fait. Je pensais qu'on pouvait acheter, euh, vendre pour 400, mais non, ça revient exactement au même prix. Il y a juste une petite différence, je crois qu'on perd 1%, de. 1%, je crois qu'on a perdu. Euh, C'est combien le stack 45, enfin, on a perdu à peu près 5%, un truc comme ça. Bon, voilà. c'était pas le topic de la vidéo d'aujourd'hui, les amis. Aujourd'hui, la vidéo qui était aujourd'hui, je voulais vous présenter tous mes pets. Euh, J'avais envie d'avoir tout, tous tout, tout, tout les pets du jeu, malheureusement, les gars, ça va être impossible parce que... Euh... Ça coûterait trop d'argent, j'en ai déjà obtenu quand même pas mal, je vais vous expliquer combien j'ai payé et comment je les ai obtenus, la plupart d'entre eux. Mais comme vous pouvez voir, j'aurais bien voulu avoir les autres pets, mais comme 150 millions pour lui, 150 millions pour le Blaze aussi, l'Under Dragon qui coûte 300 millions, l'Underman 50 millions. Au bout d'un moment, les gars, ce sera impossible. Déjà que j'ai descendu de 400 millions à 180 millions, quoi ça fait déjà mal au cul. Mais ne vous inquiétez pas, tout de suite après cette vidéo là, je vais mettre mes pets en vente pour 24 heures. Donc si vous avez envie d'acheter un de mes pets, ben tout va être dans mon OC. J'ai aussi euh, des trucs à vendre ici, un de mes gars de la coop qui qu joue plus quoi, je crois que c'est Florentin qui joue avec nous. Il jouera plus, donc il nous a donné tout son stuff pour le vendre. Il y a pas mal de talismans aussi dans un coffre ici que je dois vendre un peu plus tard. Mais bon, euh, voilà quoi. Pour l'instant, je vais vous montrer chacun des pets et leurs habiletés. Donc premièrement, on a la bille qui est obtenable au spawn. Donc elle coûte je crois 1 500 000 et 8 blocs de charbon. Qui est une super de petite abeille comme ça qui tourne autour. Elle donne euh, beaucoup euh, d'avantages seulement quand vous avez d'autres gens qui ont des, des abeilles autour de vous. Donc elle vous donne de l'intelligence et de la strength qui est très intéressant. Ensuite le pouvoir de récupérer plus de flowers. Et euh, l'absorption. Bon c'est pas un super de bon pet. Mais je le garde quand même pour le, le collecting, le, le fun quoi. Lui je, vais le, lui je vais le garder 100% vu que c'est le premier pet que j'ai eu. Et je vais toujours le garder. Ensuite... Le spooky skeleton, c'est un squeletton que j'ai eu lors d'un spooky event. Donc j'ai une technique pour le spooky event, je vous la partagerai en vidéo si vous voulez vraiment savoir, vous me le direz. Mais en gros, je fais toujours 2000 points et plus, à moins qu'il y ait vraiment un connard ou deux, trois personnes qui viennent me chier dans mon lobby. Bah euh, ben, là, je peux rater, mais bon. Ça, c'est un que je vais, je vais garder aussi, vu que c'est un, un spécial. Parce que lui, on peut le mettre, euh, comme vous voyez, on peut le grimper et tout. C'est un des seuls, presque, qu'on peut grimper avec le snowman aussi. Donc pour le coup celui-là je vais le garder. Ensuite on a le Wolf Pet qui est plutôt intéressant. Euh, J'ai pas spécifié les... le Skeleton Horse qu'est-ce qu'il donnait comme habileté mais euh, vous pouvez voir que la speed et, on... et tout ça on peut, le... on peut le conduire quoi. Il donne un peu d'intelligence, un peu de speed mais rien de, de... grave. Ensuite on a le loup qui est un des pets les plus populaires parce qu'il vous donne un boost de combat d'XP, un boost de crit damage à tous les 10 loups qui y a autour de vous, et vous prenez moins de dégâts face aux loups. Donc pour faire vos slayers de loups, c'est énorme, et pour aussi pour le gagner de l'XP de combat plus facilement, c'est quand même bien. Donc euh, voilà. Ensuite, on a Flying Fish qui sert totalement à rien. C'est juste un que j'ai eu à l'HDV pour 5000$, je crois. Celui-là, je l'ai crafté, celui-là, je l'ai obtenu au Spooky, celui-là, je l'ai acheté aussi. Mais euh, pour l'occasion, celui-là, je l'ai eu pour vraiment pas cher. Je crois que je l'ai eu pour 2 millions à l'HDV. Le jour qui est sorti, les gens, ils savaient pas trop et tout. Donc, j'ai vraiment pour pas cher à 41 niveaux. Donc, j'ai quand même été assez chanceux. Euh, ça augmente la rapidité de votre de pêcher. Euh, proche de l'eau, vous avez. Euh, quand vous êtes dans l'eau, pardon, euh, vous avez 20 de strength et 20 de défense. Donc, en plus. Plutôt mal, pas mal. Et ça augmente les statistiques de la Diver armure par 12%. Donc, c'est pas mal pour la Diver armure mais comme j'ai dit, pour l'instant, c'est inutile. Celui-ci, je vais le revendre. Ensuite, on a le, la Bat. Donc, c'est ma stratégie que j'utilise durant le Spooky Event. Personnellement, j'utilise ce Bat que j'ai euh, monté quand même jusqu'au niveau 53 à force de récupérer mes minions. Vu que c'est un Mining Pet. Euh, il donne 53 intelligence, 2 speed. Il euh, donne moins de cooldown sur les... Euh, les, les euh, Grappling Hook, donc vous avez quasi pas de cooldown, donc votre cooldown est réduit par 40%, moi, vous voyez. Durant la nuit, j'obtiens 15 de mana et 2, euh, 26 de speed en plus, et j'ai 10% de chance de dropper plus de 10 sur les meubles, donc qui est super bon pour faire le spooky event. Ensuite, le Silverfish, qui est un, un, peu, un peu badass en soi, mais pas tellement en soi. Bah, c'est dire à dire, parce qu'il donne la troue Défense, c'est un des seuls qui donne la troue Défense. Et euh, vous avez du mining speed, par exemple, le permanent S1, ça sert totalement à rien, parce que vous pouvez avoir le talisman AST1, euh, le talisman AST of Ring qui vous donne AST1 aussi. Donc, le troisième habilité sur celui-ci est inutile, les deux autres, les deux premières sont euh, sont utiles. Donc, ces deux-là, malheureusement, je vais pas les vendre parce que je veux la trou défense. Le rabbit pet, y est l'un des pets les plus intéressants, c'est il booste votre farming niveau et aussi les minions euh, de farming vont marcher à 10, 12% plus vite sur votre île. Donc lui, je vais l'activer vite fait parce qu'on en a besoin vu qu'on est sur notre île, donc ça c'est plutôt intéressant. Je vous ai pas montré la, le, le silverfish juste avant, mais bon, voilà quoi. Et je vais vous montrer vite fait la batte et le flying fish que j'ai oublié de montrer. Voilà, donc c'est des petits pets comme ça qui, qui vous suivent. Donc on va retourner au rabbit, donc le rabbit c'était intéressant parce que justement il booste le farming, là il est niveau 41 et il est déjà 12% plus vite, c'est quand même énorme, c'est bientôt la durabilité d'un lava bucket comme on peut voir 25%, quoi. donc c'est très très très bientôt, il faut juste continuer à le monter. Ensuite on a le poulet, donc c'est une petite tête de poulet qui vous suit comme ça, le poulet euh, c'est très simple, ça donne euh, la réduction des failles damage de, de 15%, à chaque fois que je tiens un poulet j'ai 31% de chance d'obtenir un 9%, et euh, les chickens mignons marchent 9% plus vite Si je suis sur mon île Donc voilà Ensuite on a le cheval Donc euh, que lui je vais revendre bien sûr Je vais aussi revendre Je sais pas si je l'ai dit Mais je vais pas revendre ces trois là euh, Mais celui là je vais le revendre Le chicken je vais le revendre Le horse aussi Le horse c'est la même chose que le spooky horse C'est juste qu'il est plus nul quoi Il est blanc <rire> Donc il est un peu moche Ensuite on a le oslot donc, le petit chat. Le petit chat, il nous donne un boost de foraging XP. Donc, de l'XP de bois, là, quand on forme du bois. Les mignons marchent 9 fois plus vite. Et euh, on a des chances de rater des attaques. Là aussi, très nul comme pet. Je ne vois pas l'utilité encore. Peut-être que les pet que je dis qui sont nuls vont devenir utiles dans le futur. Mais pour l'instant, ils ne le sont vraiment pas. Ensuite, on a le lion, qui est un pet que j'ai obtenu via le. Euh, dark, euh, le, le zoo, enfin les ventes du zoo, il y en a un déjà dans deux heures, je vais voir euh, si je peux pas y participer Mais les ventes du zoo, le lion il coûtait 10 millions je crois, ça c'était très très cher 10 millions et genre 1000 de rabif, donc euh, des trucs comme ça là Enchanté, ça en prenait genre 1500 je crois le connaît comme ça, c'était super cher Ensuite, euh, qu'est-ce qu'il donne Il donne 10 de force à n'importe quelle arme dans votre main euh, on, euh, Il ajoute des 25% de dégâts euh, lorsqu'on fait à notre premier Damage, donc ça peut être quand même intéressant Et le king de la jungle euh, deal, deal 15% De damage against uh, 15% de dégâts de plus aux mob, au, au, au dessus du niveau 80 Donc pas si mal Ensuite ça c'est mon préféré Le pet préféré que j'ai les amis C'est le turtle pet Parce que je l'ai acheté pour 21 ou 22 millions à l'HDV Et comme vous voyez en full supérieur les gars Je peux avoir jusqu'à 1000 de défense C'est juste énorme En fait lorsque vous êtes proche de l'eau euh, Le pet vous donne de la défense Et de la force et de la région Pardon. et euh, vous êtes immuni du knockback donc euh, vous ne prenez pas de knockback c'est comme le slime hat, et en plus vous avez euh, 20 HP en plus 41 de défense en plus et comme j'ai dit 10% tu gagnes 10% de ta défense donc c'est quand même plutôt insane euh, il est que le niveau 41 j'ai hâte de voir quand il va être niveau 100 combien il va me donner Ensuite on a la girafe. Donc la girafe aussi qui est un autre pet qui coûtait 10 millions et euh, je sais plus quoi. Je crois que c'était encore de... Je sais plus c'était quoi qu'il fallait donner. Je crois que c'est du bois. C'était du bois avec de l'acacia, Donc euh, 10 millions encore une fois celui-ci. Euh, très nul. Je vais le revendre 100%. Euh, T'as des chances de drop 3, 3, 3, 3 6% de chance de drop 3 extra log quand tu pètes le bois là. 3 bûches en plus. Ça régène et ça donne du crit damage et des trucs quand t'es en plein milieu des airs. Ça peut être un bon pet pour faire des dragons vu que tu es dans, dans les dragons, t'es souvent dans les airs. Ça peut être intéressant. À part ça, j'en vois pas l'utilité. Ensuite, euh, je vais quand même vous le montrer. Je sais pas si je vous... Ah, je l'avais déjà montré. Euh, ensuite, on a le parrot Donc, qui est mon pet le plus haut niveau. Et pourquoi Parce que c'est, le selon moi, le pet le plus utile du jeu. Parce que euh, ce pet-là, il m'a coûté... 30 millions au Dark Ocean, donc 30 millions qui m'a coûté au Dark auction et il m'a coûté environ 6 stacks, euh, non, 4 stacks de Sugarcane enchanté à, à peu près 10 millions le, le stack, donc ouais, il m'a vraiment coûté cher, mais il est très intéressant parce qu'il rajoute 17 niveaux, il rajoute des niveaux à votre euh, level d'intimidation, donc par exemple, euh, moi mon niveau d'intimidation c'est euh, 42, euh, donc euh, les monstres au niveau 42 Vont plus vont m'attaquer Donc ça c'est plutôt intéressant Plus en plus qu'il va monter Plus en plus que les mobs vont moins m'attaquer Ensuite ça booste les potions par 30% de leur durabilité Donc par exemple On peut voir euh, On va prendre un exemple okay Donc on a la force ici De 20 minutes Et on va trouver une critique de 20 minutes Il y en a une juste ici Donc je vais prendre une avec le pet Comme vous voyez en ce moment Ça me donne 1h40 okay Il y a une heure Il y a une heure qui se rajoute les gars hein Je vais juste pour vous dire et si je prends juste, j'enlève le pet. Donc on va prendre. On va le désactiver. Et vous allez voir ma critique, elle, elle a seulement 1h30. Donc ça me raloute quand même 10. 10%, 10 minutes de plus, donc c'est énorme, lorsqu'il va être niveau 100, les gars, c'est 50% plus long, donc les potions, ils vont faire presque le double, ça va être vraiment insane. Faut juste que je continue à le monter, mais bon, ça coûte de plus en plus cher, quand, de plus en plus que vous montez, donc voilà, 86, c'est déjà énorme, et au niveau 85, vous gagnez un achievement qui s'appelle, euh, je me suis fait un nouvel ami, un truc comme ça, un achievement comme ça, genre... Euh... Best friend with the jungle, un truc comme ça. Ensuite, on a le Weeder squelette, le que, euh, que j'avais réussi à crafter en bleu. <rire> C'est un bug et j'ai décidé de, finalement de le vendre pour 300 000. Il s'est vendu pour presque rien. Un autre pet qui est tous que je vais vendre, euh, je ne sais pas si je l'ai dit, mais le Parrot, je le garde 100%. Euh, ensuite, le Wither, ouais, lui, je vais le revendre parce qu'il est très très nul pour l'instant. Peut-être s'ils font des squelettons... Euh... Des, euh, des classes, là des slayers de squelettes ça pourrait devenir intéressant, mais pour l'instant, le wither squelettons, très nul. Donc, ça lui donne euh, 7% de moins sur les dégâts des squelettes. On fait plus de dégâts aux mobs, et on a nos chances de dropper plus de col lorsqu'on tue des wheelers Donc, je vais vous le montrer vite fait, mais pas tellement top, top. Ensuite, on a... Oh, pareil, Le gardien... Le gardien, gar gardien, comme vous voulez l'appeler, ça l'utilise euh, pas... C'est pas tellement bon, en fait, ça, hein. Ça le boost notre ex enchantement expérience qui est très, très bof, bof, quoi. Ensuite, le laser beam, ça zappe euh, tes ennemis avec euh, 0x2 de ton intelligence à tous les 3 secondes. Donc ça, encore une fois, pas très intéressant. À part si vous êtes vraiment au niveau de, euh, de alchimiste ou d'enchanting. Personnellement, je suis genre 40 et ça vaut pas vraiment le coup. Et c la, rég la régénération du mana est 3x0% euh, plus vite pour l'instant. Comme vous voyez, plus qu'on monte de niveau, ça doit monter encore plus. Et comme vous allez pouvoir voir, le gardien, voilà. Celui-ci, je l'ai pêché. Donc lui j'étais plutôt chanceux, je l'ai pêché. Celui-ci je l'ai crafté comme je l'ai dit juste avant. Et euh, voilà les autres, je vous l'avez dit, ça Dark Ocean et euh, ça euh, Zoo. Ensuite, on a le Pigman que j'ai crafté et qui m'a pris genre 4-5 essais. j'arrivais pas à l'avoir et j'ai acheté masse de côtelettes pour rien, mais bon. le euh, Celui-ci, quand même intéressant, c'est surtout pour la dernière des habiletés, qui est le Jane, Slay, euh, le Jane Slayer. Donc, ça donne du extra damage euh, aux monstres qui sont level 100 et plus. Donc, ça peut être intéressant lorsqu'on nous faisons des Slayer Quests ou des trucs comme ça. En plus que la Pigman Sword des buffs donc ça peut devenir une épée beaucoup mieux que l'aspect of the Dragon. Déjà qu'elle est un peu mieux de base, elle devient encore meilleure, donc ça c'est cool. Et ça les crise les démarches au pvp mais là ça on s'en bat les couilles Ensuite le... Le... Le, squ le squid donc le fishing squid ça moi je le trouve plutôt cool lui je vais le garder Et c'est pourquoi parce que ça le booste le... ton fishing XP ça aussi boost ta chance de trouver des squids Et en plus la bof ça la boffe la hankwin la hankwin déjà qui est plutôt pas mal Je vais la crafter bientôt là faut que je continue à pêcher j'y suis bientôt il m'en manque genre 6 ou 7 euh, truc enchanté, et je vais pouvoir bientôt vous faire une showcase de la Han Queen. Mais elle est vraiment, c'est une des meilleures armes maintenant du jeu. Et euh, voilà quoi. Donc celui-là, je vais le garder. Le Pigman, je vais le vendre. Et euh, le Gardien aussi, je sais pas si je l'ai dit, mais je vais le vendre. Ensuite, on a le Snowman que euh, j'ai obtenu dans un cadre, dans des cadeaux aléatoires. Donc j'ai acheté, euh, je crois, pour 5 millions ou 10 millions, voire plus. Mais au total j'ai acheté pour vraiment genre 30-40 millions et je l'ai jamais eu. Et genre avant hier ou l'autre avant-hier, je sais plus exactement, j'ai acheté 64 cadeaux rouges, j'ai commencé à les mettre au spawn avec un abonné, avec des gens au spawn random et tout. Et boum, j'en ai eu un. Donc euh, voilà, Santa Gift, euh, il me l'a donné. Donc super. Et lui, bah il t'assiste en combat. Donc, et puis euh, donc, il est toujours à côté de toi quand tu te bats, il va prendre des coups, il va donner des coups pour toi. Ça donne un peu de dégâts, un peu de crit chance et... Euh, crit damage, pardon. Et un peu de force à côté de toi. Et sinon, ça l'incrisse le, les fireballs que tu lances, Les snowballs, pardon, sur l'île de Jerry. Ouais. Ensuite, le Jerry Pet. Un autre aussi qui m'a coûté super cher. J'ai dépensé 15 super eggs pour l'avoir. J'avais que des pets épiques, j'étais pas chanceux. Et j'ai décidé de l'acheter finalement pour 2 millions à l'HDV. Donc j'ai payé 2 ou 3 millions, je sais plus exactement. Un pet qui sert à rien, c'est juste pour le LOL. Je le garde pour le troll, C'est tout. Ensuite, on a le Magma Cube euh, Boss euh, qui drop ce Magma Cube légendaire. Euh, je ne l'ai pas drop, je l'ai acheté à 2 millions à l'HDV. Mais vous pouvez, j'en ai drop un en épique. Donc, euh, un épique que vous pouvez drop sur les euh, boss de trucs. Euh, comment ça s'appelle le, Les magma boss, pardon. Et ça le, augmente votre Amber Road, euh, ça fait plus de dégâts aux Slim et les Slim minions marchent plus vite sur votre île. Donc, encore un que je vais vendre, encore une fois, que je trouve inutile. Ensuite, on a le Blue Whale que j'ai acheté à un abonné pour 15 millions. Bon, c'est un abonné un membre de la guilde et qui était actif sur le, le truc. Ça vaut 13 millions normalement, mais j'ai payé 15 millions parce que voilà, c'est un abonné, j'avais envie de lui faire plaisir. Il voulait à tout prix faire du profit et je sais qu'il n'est pas trop, trop riche, donc je me suis dit, ouais, pourquoi pas donc celui-ci, il était disponible au Zoo. Il coûtait 8 poissons enchantés, Cook euh, cuit Et euh, il nous donne un total All Potions. Toutes les potions nous il de 2 cœurs. On gagne 0,2. On gagne de la défense et de la heal. De la défense, tous les 20 cœurs. Euh, donc ça, c'est quand même intéressant. Ensuite, on a le euh, High Chimis. gagne 2,5 de heal de régénération. Donc ouais, c'est de health. Max health. Ouais, c'est pas si mal en soi. Euh, je vais vous montrer vite fait pour le jiris vu que je l'ai pas montré. Donc c'est pas si mal la world mais personnellement, je vois pas l'utilité encore encore pour pouvoir le, le garder. Le magma, il est quand même vachement cool, un petit magma comme ça qui vous suit. Et pour vous terminer, le Blue whale, voilà. Donc je vais toutes les mettre en vente, les amis, si vous êtes intéressés de me les acheter, vous pouvez me les acheter. Euh, donc voilà, c'était cool, je voulais toutes les collectionner, mais malheureusement, c'est impossible, quoi. J'ai aussi drop un Epic underman euh, ici. Donc je vais vous le montrer vite fait, donc voilà, quoi. ça donne du crit damage en plus. On prend moins de dégâts, forme des monstres qui sont dans l'end Et ça buff l'aspect of the end Je le fais gagner sur mon Discord, si vous êtes intéressé Vous pouvez aller sur mon Discord pour le gagner euh, Et puis voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui Les amis, tous les pets vont être à l'HDV si vous avez envie de les acheter N'oubliez pas de rejoindre mon Discord pour participer au concours euh, Pour gagner l'Underman euh, Et puis moi je vous dis à bientôt, C'est Icons Ciao ciao